Et eh bien bonjour à tous les amis, c'est Davy, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui les amis, nous allons parler de Brookhaven, et plus précisément sur la nouvelle mise à jour de Brookhaven C'est à dire les deux dernières maisons de la mise à jour Donc je vais réagir avec vous en vidéo et me donner euh, mon avis tout simplement Donc c'est parti, nous allons placer déjà la première maison les amis, voilà Je vais déjà juger l'esthétique de la maison. Ah, Franchement, la maison, on va pas se cacher les amis, elle est super stylée. Pour une maison qui n'est pas payante, euh, qu'on qu n'a pas besoin d'avoir le pass premium, franchement, euh, à claque, voilà. Je le dis franchement les amis, à claque, elle est super stylée. Du coup, le garage, ça se présente comment euh, Comme ça, ok ah il est plutôt spacieux. Là on a quoi de mettre deux voitures dans le garage, donc c'est super sympa. Donc là, ok. D'accord. Ah ouais, ouais, ouais, c'est pas mal. Franchement, franchement. Bravo Broukavan, Vous avez mis le euh, le, le chapeau sur l'esthétique de la maison. Tout ça. Franchement, j'adore. Franchement, ouais. Waouh. Et puis surtout, la table, elle est trop belle. Non, me dis pas. Non attends non non me dis pas qu'ils ont rajouté un mini jeu pour les enfants ah oh, mais c'est pas mal ça ah ouais mais c'est la première fois que vous faites ça ah oh, ouais mais c'est super c'est super bien pensé les amis c'est enfin, bravo Brocavan encore une fois franchement bravo franchement vous avez mis le paquet c'est super donc euh, nous allons commencer, euh, commencer à l'étage voilà Ok, ah, ça c'est quoi ça Ah un petit miroir, sympa Ah j'adore trop la moquette, la moquette grise comme ça, ça fait sympa Ok, Ah c'est quoi cette porte là Ok ici ça amène directement à une chambre oh Ah ouais, la salle de bain aussi elle est trop trop belle Okay. Ah les toilettes sont maintenant fermées comme ça Ok Pas mal pas mal avec un petit dressing Ok Ok On va passer à la chambre suivante Ok c'est une petite chambre mais il n'y a pas de salle de bain D'accord Mais franchement pour, pour une maison gratuite Que tout le monde peut, peut mettre Que Qu'on qu peut poser Sans avoir de robux franchement elle est pas mal Ouais, il ouais. y a deux salles de bain en plus, pas mal. Pas mal du tout. Alors, si je donnerais une note sur 10 sur cette maison, les amis, euh, franchement, je donnerais la note euh, facile. Facile, les amis. 1, 2, allez, 8 sur 10. Ouais, franchement, une maison gratuite, les amis. En plus, je viens de voir, les amis, ils ont rajouté un verrou juste pour ouvrir la porte, franchement. Franchement, c'est bien pensé. Alors bravo Me. Euh, bravo Brookhaven pardon, faut pas confondre les deux, bravo franchement, bravo. Du coup nous allons passer euh, à la deuxième maison les amis, qui est euh, payante. Voilà euh, j'ai été obligé de relancer un serveur parce que la maison que je venais de poser était euh, trop récente. Du coup euh, j'ai relancé euh, un autre serveur pour pouvoir la poser, donc c'est parti voilà. Et je vais faire la même chose. Je vais juger l'esthétique de la maison. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Là, là, franchement. Là, il n'y a pas photo. Ah ouais, franchement. Wow. L'esthétique de la maison, les amis. Allez, c'est super, super. Ah ouais, c'est trop beau, la jambe. Wow. Euh, franchement, Brocavan, vous en mettez plein la vue, franchement. Chapeau, franchement chapeau. Là, il n'y a rien à dire. Oh là là, mais c'est trop beau. Par contre, il n'y a pas, de... Y a pas de... de barrière tout autour de la cour. Ah, ça c'est un point négatif, ça. Mais bon, on va pas s'arrêter là, les amis. Donc, quand on rentre, ok. On arrive là, il y a le salon avec la... Waouh, la grande télé. Franchement, la télé, elle est énorme. La cuisine, n'en parlons pas, elle est trop belle. Avec la petite table et tout. Oh, ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Alors, il y a quoi, là Ah ouais Avec l'effet comme ça, les amis, j'adore les petits effets. Ouais, wow, franchement, c'est trop beau. Là, qu'est-ce que c'est Ah, une petite salle de bain. Ok. Oh, une piscine. Mais elle est... Oh, en plus qu'ils ont rajouté une piscine... Ils ont rajouté le jacuzzi avec... Franchement, adopte Me, chapeau Oh là là, mais vous avez fait un travail magnifique Mais franchement... C'est trop beau je, je, je, je peux rien dire, c'est magnifique Désolé les amis pour ce petit accident. Du coup, je termine la fin de la vidéo... Ah j'adore franchement le petit, le petit côté arrondi comme ça pour aller dans le garage ça fait super stylé Du coup euh, bah, c'est validé là c'est 100% validé les amis Donc c'est déjà... Ah non c'est pas la fin de la vidéo les amis J'ai pas fait le haut, euh, le haut de... Voilà le premier étage Je l'ai pas fait Ah ils ont rajouté la moquette dans cette maison aussi la petite salle de bain, ah, ils ont rajouté deux dressings, là, à ce que je vois. Les toilettes, bien sûr, séparées. Ok. Bonjour, monsieur. J'ai eu un invité euh, chez moi. Ah, J'adore les, les vitres comme ça, où on voit tout, tout l'extérieur euh, de la maison. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Oh, en lâchant comme ça ah ouais j'aime trop du coup c'est déjà fini les amis euh, ouais la maison est plutôt sympa euh, allez je la note à 100% je la note les amis je la note à 100% elle est super stylée les amis du coup je vous euh, la recommande fortement si vous jouez à Brookhaven posez la parce qu'elle est super belle ah ouais super stylée Enfin, euh, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et nous, on se dit à une prochaine vidéo. C'était Davy. Ciao